Dans la direction de Kranolimansk, des tirs d'artillerie, des assauts et des frappes aériennes de l'armée ont vaincu les groupes d'assaut des 95e, 80e assaut aéroportés et 25e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Torskoa de la République populaire de Donetsk, Chervone et Yadibrova, Mativka et Chervonopopovka, République populaire de Lugansk. En outre, Quatre groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été liquidés dans les zones de la colonie de Kuzmino de la République populaire de Lugansk et de la forêt de Srebryansky. Les pertes quotidiennes des forces armées ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 90 militaires ukrainiens tués et blessés, deux véhicules de combat blindés et trois véhicules. Dans la direction de Donetsk, au cours d'opérations offensives réussies des troupes russes, la colonie de Podgoronois de la République populaire de Donetsk a été libérée. Les unités aéroportées ont bloqué Solidar des parties nord et sud de la ville. Les forces aérospatiales russes frappent les bastions ennemis. Des escouades d'assaut se battent dans la ville. À la suite des dégâts causés par le feu aux unités des 61e brigade mécanisée et 17e brigade de chars des forces armées ukrainiennes, jusqu'à 80 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat blindés et deux véhicules ont été détruits. Dans la direction sud-donetsk, jusqu'à 25 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie et deux véhicules ont été détruits en infligeant des dégâts de feu complexes à des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Nikolskoi, Prochistovka et Novozelga du Donetsk République Populaire. Le poste de commandement et d'observation du bataillon de la 57e Brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes a été touché par l'aviation opérationnelle et tactique et militaire. Les troupes de missiles et l'artillerie près de la ville d'Artmovsk dans la République populaire de Donetsk. En outre, 74 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes, des effectifs et du matériel militaire dans 113 districts ont été touchés au cours de la journée. Au cours du combat de contre-batterie aux positions de tir, les éléments suivants ont été détruits. Un lanceur ukrainien du système de lance-roquettes multiples Uragan près de la colonie de Kotovka, dans la région de Kharkiv. Système d'artillerie M777 de fabrication américaine près de la colonie de Belogorovka, République populaire de Donetsk. Deux canons automoteurs ukrainiens de s 7 Pion dans la zone du village de Regorodok de la République populaire de Donetsk. Un obusier tracté des 20 dans la zone de la colonie de Kolodosy de Donetsk République populaire. Deux obusiers des 30 dans les zones des colonies de Brestovoi dans la région de Kharkiv et de Pobeda dans la République populaire de Donetsk. Un obusier automoteur de Samosdika dans la zone de la colonie de Pavlovka dans la République populaire de Donetsk. De plus, dans la région de la ville d'Artmovsk et de la ville de Zerzinsk ou de la République populaire de Donetsk, des radars de contre-batterie fabriqués par les États-Unis en TPQ-50 et en TPQ-36 ont été détruits. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Popovia dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, deux véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les airs au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Pavlovka de la République Populaire de Donetsk et de Kremnaya de la République Populaire de Lugansk. Cinq roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples, Imar et LD, ont été interceptées dans les zones des colonies de Dobaltsov, Yenakiyevo de la République Populaire de Donetsk et Kartamichevo de la République Populaire de Lugansk. Un missile anti-radar américain à arme a été abattu près du village de Brianka dans la République populaire de Louhansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 371 avions, 200 hélicoptères, 2868 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7473 chars et autres véhicules blindés de combat, 976 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3809 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8006 unités de véhicules militaires spéciaux.